apprend et euh, il nous élève. Et nous comptons bien continuer euh, à poursuivre ce dialogue avec euh, les euh, Parisiens. Notre responsabilité c'est de gouverner, c'est aussi oui. une responsabilité euh, d'écouter euh, les Parisiens pour construire la ville avec eux dans une relation de confiance qui permet de grands changements et les projets euh, nouveaux. 2017, nous l'avons aussi tous en tête, c'est euh, un contexte national euh, pour le moins avec une année euh, très politique, marquée par euh, des échéances électorales euh, d'abord euh, nationales, un paysage politique qui a été bouleversé, un paysage politique euh, incertain, des appareils politiques, largement euh, traditionnels, largement mis à mal, et des repères traditionnels brouillés. Euh, Dans ce contexte euh, troublé et profondément renouvelé, certains peuvent se demander, mais finalement, qui sont-ils à la mairie de Paris Est-ce l'opposition ou est-ce la majorité Est-ce le nouveau monde ou est-ce l'ancien monde Est-ce le monde des anciens partis ou des nouveaux euh, euh, mouvements Sont-ils dans le mouvement ou plutôt euh, dans euh, le conservatisme La meilleure réponse, nous tentons et je crois que nous le faisons, nous l'apportons chaque jour en ce que nous sommes, c'est-à-dire être fidèles à nous-mêmes, être fidèles à nos engagements. Nous refusons les cases, nous refusons les étiquettes, nous voulons être utiles pour Paris et pour les Parisiens.